Bonjour à tous Bonjour Et bienvenue pour cette nouvelle édition de Classe Parent Live. Écoutez, bah, bonjour Eric, comment ça va aujourd'hui Bien, et toi Mathieu bah, Très bien, merci, oui oui, on essaye, on essaye de bien aller, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette édition pour parler aujourd'hui d'un sujet. Eric, tu vas nous en parler un sujet d'actualité, euh, puisqu'on va parler de réglage de feu, et plus particulièrement de euh, feu dit intelligent, donc du quatrième feu intelligent. Parfait. Donc un feu qui va nécessiter un réglophare bien particulier. Donc là, c'est 30-10, c'est le sujet du jour. On va vous en parler, on va essayer de vous expliquer le plus euh, brièvement possible euh, les fonctionnalités, et surtout l'indispensabilité... Exactement. Euh, bah, ...du produit, puisque... Est-ce que tu alors peux nous en parler un petit peu de ce produit, de, de ce donc fameux produit, euh, donc réglage de phare, réglo -phare caméra AC30, référencé à la gamme Qu'est-ce qu'il a un petit peu de particulier, qu'il aurait un peu plus qu'un autre Voilà, alors en fait, par rapport euh, au réglo-phare conventionnel, donc, qui, euh, qui, qui existe aussi chez nous, qui s'appelle ac 23 que tout le monde connaît depuis euh, de nombreuses années maintenant, qui travaille lui de façon photodiote, donc avec une mire en lecture optique, le réglophare AC3010, lui, va travailler via une caméra. C'est une caméra qui va interpréter le faisceau du véhicule de façon à ce qu'on ait une lecture la plus précise possible. En fait, avec les, les dernières technologies, que ce soit ILS, DLA ou Matrix, l'humain, l'homme n'est pas en mesure de pouvoir interpréter le faisceau lumineux. C'est une caméra qui va le faire à notre place. Aucune erreur d'appréciation humaine. Voilà. Donc le réglophare, lui, de la C3010, est équipé également d'un... Un inclinomètre Intégré. qui va nous permettre aussi de corriger l'assiette du véhicule. D'accord, voilà. ok Donc après, pour euh, bon, la, la, la théorie, comme d'habitude, euh, on va passer à la pratique. Exactement. Donc aujourd'hui on est sur un véhicule euh, équipé de LED, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc tu vas nous montrer comment effectuer le réglage Exactement. via ce réglophare. Merci Eric. Et bien voilà, donc euh, avant de commencer donc euh, bien évidemment tout réglage, je vais vous expliquer et vous orienter sur le bon positionnement de la cellule par rapport au véhicule. Donc il s'agira, avant d'allumer le véhicule, de positionner l'ensemble du réglo-phare au centre de, no de notre véhicule, donc centré au pare-choc, bien évidemment. Euh, et bien là, tout simplement, je vais aller abaisser ma cellule en position inférieure, et grâce à mon laser supérieur, je vais aller l'allumer, et venir contrôler rapidement si ma cellule est bien parallèle à mon laser et parallèle à mon socle inférieur. Voilà, donc vous allez pouvoir positionner votre laser sur les roulettes, et de plus sur la ligne d'horizon du socle de la cellule. Dans cette position, vous avez fait un pré-contrôle de l'ensemble du mât et de la cellule. Par la suite, vous allez ouvrir le capot du véhicule. Pour ce deuxième réglage, il s'agira en fait de respecter la bonne parallèle de la cellule au véhicule pour garder la même distance entre la cellule et l'optique avant gauche et la cellule et l'optique avant droit du véhicule. Donc là on va procéder de même avec le laser supérieur vous allez prendre deux points symétriques de votre véhicule. Donc ça va pouvoir être éventuellement une vis de la carrosserie. Il faudra qu'il y ait la même à l'opposé, bien évidemment, pour avoir vraiment cette symétrie parfaite. Donc là, je viens positionner mon laser. Donc là, je peux m'apercevoir que je ne suis pas positionné correctement. Donc là, je vais prendre l'ensemble de mon réglophare et venir tourner l'ensemble de ma cellule et de mon mât, sans de rotation quelconque sur le mât. Une mmh. fois positionné comme ceci donc je viens recontrôler mon laser si je suis bien en position ou non donc là je viens régler si je là, ne suis bon. pas top. Là je suis en bonne position et ben voilà je peux éteindre mon mât supérieur, mon laser. Voilà donc là il s'agira Maintenant, par la suite, je sais que ma cellule, mon règle phare, est bien positionnée par rapport à mon véhicule. De lors, je vais aller m'orienter vers un optique, que ce soit le gauche ou le droit. Pourquoi Et bien là, tout simplement, parce qu'il s'agira, pour avoir un réglage optimum, il faudra évidemment mettre la cellule de niveau. Pour mettre cette cellule de niveau, donc bien évidemment, vous avez pu voir que je me suis positionné devant l'optique. J'aurais pu très bien la mettre de niveau où j'étais juste au préalable. Mais si jamais nous avons une dalle qui est, n'aurait bah, pas un éventuellement défaut de planéité, tout ça. Un défaut de planéité de dalle. Donc euh, si on veut un réglage optimum, c'est pour cela que j'ai positionné ma cellule devant mon optique et je vais régler ma cellule, le niveau de ma cellule, uniquement devant l'optique comment je vais régler le niveau de mon optique eh ben, tout simplement par deux points de réglage. Je vais vous inviter à venir regarder la position en fait sur le socle. Nous avons deux positions de réglage. Je vais avoir mes trois axes et je pourrai régler le niveau de ma cellule. Donc oui, il s'agira si ça se voit à l'écran mais le niveau, en fait, le niveau à bulle est vraiment au centre de la cellule. Voilà le niveau. Merci Eric pour pour la précision. Donc je vais avoir à la fois un visuel sur mon niveau à bulle, et à la fois, eh ben, je vais venir desserrer mes vis en latéral, et par l'action de cette vis-là, eh ben, je vais aller tout simplement contrôler, mettre ma bulle de niveau. Donc, euh, Je vais vous inviter à contrôler, Donc, je ne sais pas si vous voyez le niveau à bulle, mais je suis en train de régler mon socle, ma cellule, de manière à mettre ma cellule en position adéquate, voilà. et surtout de niveau. Voilà, donc j'ajuste vraiment, vraiment ma position. Une fois ceci étant fait, eh ben je peux prendre l'ensemble de ma cellule, donc équipée euh, d'une masse intégrée dans le mât, vous voyez, il est très facile en fait, de monter la cellule. Elle restera en position parfaite. Voilà, je l'emmène, on va dire, sensiblement proche de l'optique, niveau de l'optique et nous allons passer au réglage supplémentaire par la suite donc là comme vous pouvez voir vous pouvez à tout moment recontrôler votre niveau si vous n'êtes pas ok mmh. voilà donc je suis pas trop en position Eric si tu ouais, peux je me te, dire te, tout te simplement indique. le niveau peut-être dans le bon côté okay. vas-y encore un petit peu vas-y on est bien on est bien donc et eh bien voilà, donc avant d'allumer euh, euh, toute optique, il suffira d'allumer la cellule. Donc en fait, je vais procéder en latéral, nous avons un petit bouton euh, de veille, et, de, et on utilisera le, ce même bouton pour éteindre la cellule. Voilà, donc on va allumer la cellule. Donc il y a une petit, euh, petite vérification d'entrée, nous allons arriver, voilà, comme ceci, sur un premier, euh, on va dire, euh, écran d'entrée. Où vous allez retrouver un encadré de test US, où nous ne serons entièrement pas confrontés à ce, à ce test. Bien évidemment, US, j'invente rien. Et nous, ce qui nous concernera, ce sera l'onglet EC pour la norme européenne. Plus bas, nous avons un onglet Options. Donc, dans cet onglet Options, vous pourrez notamment régler l'heure. Vous pourrez régler le jour, la date, etc. La Des réglages d'usine qui seront réservés pour euh, bah, l'usine. Donc l'usine à classe, bien évidemment, pour tout ce qui est calibration de la cellule. Et euh, bah, pour, par la suite, et bah, tout simplement, nous allons rentrer dans ce premier onglet, « Test EC ». Par la suite, nous rentrons sur une, un deuxième format de menu. Donc, Comme vous pouvez le voir, j'ai un, un premier onglet qui est grisé. Est marqué test officiel, donc là ça ne nous concerne pas, Eric. Ce euh, test, c'est pour les contrôles techniques. Voilà bon. donc ce puisque test, puisque ce réglophare équipe aussi les contrôles techniques. Voilà donc, nous ce qui nous concernera uniquement, ça sera le test libre. Comme vous pouvez le voir en position inférieure, nous avons un encadré plaquette qui signifiera plaque d'immatriculation pour avoir un réglage optimum. Oui, je vous le dis, la cellule est équipée d'une d'une imprimante intégrée. Donc pour avoir un, on un, va dire un rapport, un justificatif correct, bah, il sera bien évidemment conseillé de rentrer la plaque d'immatriculation. Donc là en l'occurrence, je vais rentrer ma plaque. La plaque, donc nous, nous sommes chez classe, on va rentrer tout simplement le classe. Voilà. Ceci étant en fait, je valide. Et nous arrivons sur notre programmation 1. Donc il s'agira, premièrement, vous allez appuyer donc sur le premier onglet Voilà pour mettre en surbrillance le pointillé véhicule. Il faudra renseigner sur quel type de véhicule je me situe. Est-ce que je suis sur une auto Est-ce que je suis sur une moto Est-ce que je suis sur une motocyclette ou encore un camion. Donc là, en l'occurrence, une auto. Par la suite, je vais aller sélectionner le phare. Donc là, nous sommes soumis à des normes européennes et dans notre, donc dans l'Union européenne, des euh, feux les asymétriques. Feux, nous avons des feux asymétriques. Exactement. Donc là, nous sommes bien positionnés en euro asymétrique qui en fait représente la ligne d'horizon supérieure du feu, quand nous sommes en feu de croisement. Voilà, nous avons une ligne d'horizon comme ceci. Tout simplement on... pour pas éblouir le conducteur qui arrive en face. Exactement. Hein, C'est pertinent donc... que le feu de gauche va éclairer plus bas que le feu de droite. Exactement. Je vais quand même vous montrer les autres fonctionnalités. Donc Nous avons du symétrique, nous avons de Lucas, Asymétrique 90, donc là, on pourrait soumis euh, en Europe une oui. nouvelle norme sur certains euh, constructeurs. UK90 et euro-asymétrique. Donc, par défaut, nous sommes sur de l'euro-asymétrique. Ensuite, je vais passer... Juste si je me permets, je vois un petit onglet là, Mathieu, tu peux m'expliquer. Ah là... oui, tout à fait, exactement, non, merci. Raison. Eric, merci, euh, surtout celui-là qui est très très important, bien évidemment. Euh, donc, quand on est sur l'onglet du phare, à côté nous avons un deuxième petit onglet. Ce petit onglet signifiera tout simplement de sélectionner si mon optique ou mon véhicule est équipé du quatrième feu intelligent. Donc pour rappel, au contrôle technique, nous avons donc en fait des lois. Trois euh, feux sont contrôlés euh, lors de ces contrôles. Nous avons le feu de croisement, le feu de route, le feu antibrouillard et vient aujourd'hui un nouveau feu, le quatrième feu intelligent, qui est représenté par un segment supplémentaire. Alors si je puis me permettre une précision qu'on n'a pas fait à ce sujet mais pour le quatrième feu intelligent, donc on le rappelle, euh, le réglophare est spécialement conçu pour pouvoir le régler, ainsi que les autres technologies, hein, euh, l'aide halogène, etc. Fait. Mais pour le quatrième feu intelligent, le réglophare va travailler en simultané, en association avec une valise électronique. Ça, c'est très important, Exactement. puisque euh, pour le réglage des calculateurs sur ces quatrièmes feux intelligents, on est obligé de rentrer dans les paramètres calculateurs afin d'autoriser le réglage puisqu'on pourrait très bien faire un réglage mécanique sans être rentré dans le calculateur, mais au premier coup de contact, les feux vont revenir dans leur position initiale. Tout à fait, Eric. Donc, en l'occurrence, on n'est pas équipé, nous, de valise électronique chez classe, et le véhicule n'est pas équipé de technologie Matrix ou autre. Oui. On n'aura pas besoin de rentrer via la valise électronique, Exactement. mais si on avait eu un quatrième feu intelligent, pour le coup, il aurait fallu travailler en association. Exactement, voilà. tout à fait. Merci Eric pour cette précision. On y reviendra un petit peu après. Donc, en l'occurrence, comme vient de vous le dire Eric, le véhicule n'est pas équipé de cette technologie de feu. Donc, il est très important ici. Et eh ben, en fait, vous allez tout simplement passer l'onglet et le mettre en pointillé pour dire que, niet, nous n'avons pas cette quatrième feu intelligent. Donc là, je vais vous quand même montrer éventuellement la position. Nous avons Différents, différentes appellations en fonction des constructeurs. Nous avons bien le quatrième feu intelligent, mais selon les constructeurs, nous avons des appellations différentes, comme DLA, Matrix, mais encore ILS. Et d'autres devraient arriver sur le marché prochainement. Donc, comme ceci, j'ai réglé ma position. Maintenant, par la suite, il suffira de bien renseigner le, la typologie de lumière. Donc c'est-à-dire est-ce que mon bloc optique est équipé d'une ampoule halogène, de LED, d'un xénon, d'un big xénon ou du bi encore. Donc bien évidemment, nous là nous nous sommes renseignés au préalable, il est très facile de reconnaître rien que par un visuel extérieur si nous avons deux, en fait euh, de un globe xénon ou du LED ou de l'halogène. C'est vraiment la typologie de lumière et d'ampoule. Ouais, des fausses reportées sur le bloc optique, puisque Exactement. dans la plupart des cas, c'est indiqué. Donc... Tout à fait. Donc à ce moment-là, par le plus et le moins, je vais aller chercher, donc vous voyez, halogène, xénon, big xénon et LED. Donc là, je vais sélectionner LED. Ensuite, je vais passer à mon inclinaison. Donc l'inclinaison est très importante. Donc il s'agira de renseigner le pourcentage de l'inclinaison. Pourquoi Parce que sur notre norme euro-asymétrique et sur le faisceau de réglage de feu de croisement, pour éviter d'éblouir les véhicules venant d'en face, nous avons un pourcentage d'inclinaison sur une distance donnée. Donc par défaut, nous avons une norme. Si vous ne trouvez pas cette norme-là, par défaut, vous noterez sur l'appareil il faudra le retranscrire en négatif. Pourcentage de pente en négatif. Sur l'appareil, moins 1. Cette norme est de 1 degré. faudra le retranscrire en négatif. Toujours vérifier quand même. Hein, sur l'optique, euh, bien évidemment. 1 mérite. degré, en général, c'est dans le, dans le VL. Après, dans le VUL, ça peut être 1,2 degré. Mais voilà. encore une fois, c'est des données que vous retrouvez. C'est inscrit sur le bloc optique. Ce qui voilà, est important, comme l'a précisé Mathieu, bon, c'est qu'on parle toujours en rabattement. Donc, toujours en valeur négative. Exactement. Donc, nous, euh, actuellement, sur l'optique, on peut très bien retrouver cette valeur-là. Et donc, on, on peut aussitôt la retranscrire ici. De plus, nous avons un onglet hauteur. Maintenant, pour cette euh, hauteur, bah, il s'agira maintenant d'allumer le contact et de mettre les feux de croisement, Eric. Ce Merci. que je vais faire de suite. Donc je tiens à préciser et à remercier euh, Madame Barrault d'avoir cédé son véhicule, qui je le rappelle à cette heure-ci doit être en train de déguster une saucisse briochée. Euh, merci Madame Barraud. Donc alors je reviens, revenons à nos moutons. En fait, pour euh, tout simplement parler de du réglage de la hauteur, pour faciliter. Cette hauteur, je vais me munir, alors une petite technique, hein, c'est vraiment une petite technique pour éviter euh, de s'éblouir le visage Un sur truc et la cellule. Un truc et astuce, exactement. Pour la hauteur, et ben en fait, la cellule est équipée d'un laser croisé. Ce laser croisé, il faudra que je le... vraiment, je cible le feu, la typologie d'ampoule de ce feu de croisement, pour par la suite relever la hauteur. Donc j'allume ce feu de croisement. Le laser croisé, la suite, comme la vous pouvez le voir. Tenir la Donc, j'ai une position de verticalité et une position d'horizontalité. Donc, la feuille étant positionnée sur l'optique, vous pouvez voir le rond ici. Je vais venir, vous voyez, vous avez une version d'horizontalité et de verticalité. Donc là, il s'agira de lever légèrement ma cellule. Voilà. Et, et là, de centrer centre. parfaitement. OK Ceci étant fait, je rééteins mon laser croisé et je vais vous inviter. et ben, vous allez me dire, et j'espère que vous allez me le dire, n'hésitez pas. Je le rappelle, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Nous sommes là, sur répondre. les places, pour y répondre. Donc, eh ben, je tiens ben, à préciser. D'ailleurs, il y a une personne qui va me relever la hauteur. Merci. Alors, je vous invite par la suite à relever, du coup, par la suite de ce laser croisé, la position de cette hauteur de la cellule. Il faudra la relever sur le mât. Donc vous voyez, hein, nous avons une graduation. Et donc on est à 82 cm. C'est ça Eric, merci. Bon, j'aurais espéré qu'on me, qu me le dise. Donc alors, à ce moment-là, et eh bien tout simplement, sur l'écran, je vais aller me positionner sur la hauteur 82 cm. Parfait. Ceci étant fait, je valide. Nous allons rentrer dans un deuxième module de programmation. Donc là, il va me demander tout simplement est-ce que je suis équipé de feux antibrouillard ou non à l'avant. Dans le cas contraire, sur ce véhicule, nous n'avons pas les feux antibrouillard. Donc à ce moment-là, je vais me mettre sur non. Si le véhicule était équipé, j'aurais mis oui. Et aussi, ainsi de suite, il aurait fallu renseigner l'inclinaison, la hauteur et le typologie de lumière de l'ampoule. Voilà. Donc là, on n'est pas équipé, on peut passer au menu euh, On peut passer au menu suivant pour étant donné que nous sommes bien positionnés par rapport à notre feu de croisement je interpréter le faisceau. Exactement. Nous passons sur un autre mode, donc vraiment le menu euh, général des optiques, on peut voir que j'ai sélectionné sur mon véhicule je souhaite régler contrôler et régler parce que vous pouvez notamment bien évidemment faire simplement un contrôle. Par la suite, pour sortir un, un rapport et un justificatif à votre client pour dire que les, les feux ne sont pas euh, corrects. Mm. Mais bon, en règle générale, quand vous sortez et mettez en place ce genre de produit, vous allez régler les feux. Mm. Voilà. Et par la suite, bien évidemment, c'est une prestation. Donc là, vous allez pouvoir voir des symboles qui vont correspondre au côté droit et au côté gauche de l'optique. Right, left, left, gauche, right, droite. Quel accent donc là, à ce moment-là... Feu de croisement vous et avez... feu de route. Nous sommes sur le feu de croisement. Vous avez des symboles. Je vais aller appuyer sur mon feu de croisement. Le bouton « Right » vient s'auto-éclairer. Se... Et vous voyez le symbole du feu de croisement s'allume en vert. À ce moment-là, je vais le sélectionner. Nous arrivons sur une... un autre écran. Donc sur l'autre écran... Eh bien, tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit. La cellule est équipée d'une caméra intégrée qui va lire et interpréter la limite supérieure du faisceau, de ce faisceau, et c'est-à-dire du faisceau asymétrique, et le retranscrire en numérique sur l'écran LCD, qui va être symbolisée par une ligne verte, en l'occurrence, nous sommes bien réglés. Oui, je vais euh, le dérégler pour que vous vous, vous apercevez vraiment d'un cas Alors, euh, où Alors, euh, on était à 1,7, donc on n'est pas complètement dans les tolérances. On va le mettre à 1, à moins 1%, comme le, le demande le constructeur. Et là, on s'aperçoit voilà. bien. Là, tu l'as redéréglé à nouveau Oui, je l'ai déréglé. C'est vraiment pour s'apercevoir vraiment du, du réglage. Donc, en fait, la position initiale, la norme, la valeur assignée, vous voyez deux lignes blanches, comme ceci, donc qui suivent mes doigts et qui se rapprochent ici. Il faudra être vraiment être situé entre ces deux lignes, au niveau de la hauteur. Ensuite, vous avez deux lignes en, en, en verticalité. Il faudra que notre angle soit situé entre ces deux. Oui, puisqu'en fait, euh, le, le, si je comprends bien, le réglophare phare va te permettre de régler d'une part la verticalité, et d'autre part, l'horizontalité pour les véhicules équipés d'un réglage horizontal. Voilà, alors Eric, merci de préciser euh, euh, ce réglage-là. Bien évidemment, tous les véhicules ne sont pas équipés d'un réglage en latéral. Donc dans ces cas, l'appareil, il est là vraiment pour contrôler votre optique. Donc vous allez pouvoir régler la position en hauteur. Mmh. Si votre véhicule n'est pas, pas équipé, l'optique n'est pas équipée de réglage en latéral, si l'appareil vous dit que le latéral n'est pas bon, il s'agira de quoi Il s'agira tout simplement, soit il y a une mauvaise en fait, positionnement de l'ampoule ou de la LED, soit un mauvais positionnement de l'optique par rapport au châssis du véhicule, donc en l'occurrence peut-être un choc, et euh, le, la position de l'optique aurait changé. Donc là, bien évidemment, là on ne pourra pas intervenir sur Nos le réglage latéral. En l'occurrence, ce véhicule, il est équipé et du réglage en hauteur et du réglage en latéral. Donc, on va pouvoir intervenir sur les deux. Vous voyez, vous avez donc notre ligne asymétrique de la limite du faisceau supérieur, représentée donc par une ligne rouge. Je suis pas bon. Et là, je viens en limite la ligne verte. Voilà. Donc là, nous avons notre faisceau. Et bien, il s'agira maintenant de le régler. Avant de passer au réglage... Nous avons des valeurs. Donc là, nous avons, Eric, si tu peux le lire. Alors, donc, au niveau de la verticalité, on est à moins 0,4%. Et sur la hauteur, plus 1,14%. Et en vert, tu peux me dire à quoi ça correspond Alors, le, on, la caméra est aussi en mesure de contrôler l'intensité du faisceau. Donc là, on va parler en kilocandes. Euh, vous le savez, sur un certain nombre de feux euh, type pexiglas, les feux ont tendance à ternir et euh, donc perdre en luminosité. En luminosité, tout et à fait. Et donc, on est capable, avec le, la caméra, d'interpréter euh, ce faisceau lumineux et encore une fois euh, exprimer en kilocampe. C'est l'unité de tout mesure Tout à fait. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper étant donné que la valeur verte, je suis bon. Rouge, je ne suis pas bon. Donc par la suite, nous avons aussi un petit, euh, on va dire, pour, euh, euh, pour ceux qui sont nostalgiques du visuel, vous pouvez éventuellement, en partie supérieure, appuyer sur ce mode-là et vous allez retrouver un format visuel sur un appareil équipé d'une mire. Ouais, une mire conventionnelle. Anciens, hein, en une photo mire diode. conventionnelle, exactement. Vous pouvez rajouter en plus des valeurs d'angle. C'est vraiment complet. Je souhaite revenir, je reviens en ma position initiale. Voilà, j'ai toujours le relevé de mon faisceau supérieur. Eh bien, écoutez, je vais passer au réglage. Donc, vous allez tout simplement regarder et visualiser mon faisceau. Donc, je vais tout simplement... Donc là, on travaille sur la verticalité. Voilà, exactement, de gauche, de droite. Et je vais pouvoir. Non, l'horizontalité, pardon. Oui. Je vais pouvoir tout simplement. En... Vous voyez, hein, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment sensible. C'est vrai, c'est ultra précis. Ouais. C'est très précis, aucune erreur d'appréciation de, de l'œil humain. Et là, je vais aller me positionner comme. Voilà. Donc, vous, comme vous pouvez le voir, mon faisceau est passé en vert. Et je vais vraiment me mettre, essayer de me mettre en position optimale. À moins si Exactement. C'est de la vraie chirurgie. 3. On y est bientôt. Hop. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Une vraie chirurgie. Voilà, je viens me positionner plus vers la gauche pour vraiment respecter mon angle. Je joue avec ma position. OK. Donc voilà, là, on voit, dans on cette position, es dans la médiane. voilà, exactement. Donc on voit que je suis bien positionné, j'ai un contrôle, voilà, parfait. Donc là, ceci étant fait, le contrôle du réglage étant euh, optimum, parfait, étant donné que au préalable, il sera aussi important de respecter la pression des pneus du véhicule, qui pourrait agir notamment euh, sur le, le réglage. Hein, Normalement, il en... faut même qu'il y ait le plein sur le véhicule pour. Oui, tout faire. à fait. C'est vous avez bien positionné votre cellule par rapport à votre véhicule. La cellule est de niveau. Ma ligne d'horizon est parfaite. Je suis dans le vert. À ce moment-là, vous allez pouvoir appuyer sur cette petite disquette. Donc pour enregistrer la valeur de réglage. Ainsi fait, nous allons revenir sur le menu précédent. Et vous voyez sur le symbole du feu de réglage du croisement. Du feu de croisement. De croisement. Vous avez une petite pastille qui s'est affichée dessus. Donc cette petite pastille est là pour vous indiquer que vous êtes passé sur ce réglage. Cette pastille est verte, ce qui vous signifie que vous allez être passé sur le contrôle, et en plus, ce contrôle est OK. Cette pastille aurait été rouge, vous êtes passé sur le contrôle, mais le faisceau est non correct. Voilà. Eh bien, il suffira maintenant de faire l'opération, étant fait sur le feu de croisement, on va passer sur le feu de route. Eric, si tu peux, éventuellement, je vais aller mettre les feux de route. Exactement. Ça. Voilà, donc une fois passé sur les feux de route, eh ben, il suffira tout simplement d'aller sur ce menu-là, vous allez vous rallumer le feu de croisement, donc le laser croisé de la cellule, afin de vous positionner au centre de ce feu. Donc, toujours à l'aide de la feuille, hein, parce qu'on voit bien comme ça notre faisceau. On voit bien le Ça faisceau nous permet de vraiment de, de, de se de posi route. positionner hein au milieu. Une ceci étant fait, je viens désélectionner et sélectionner à nouveau le symbole de feu de route. Je suis toujours bien du côté droit de mon optique par rapport au véhicule. Je sélectionne le symbole. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, tout simplement, la caméra va relever la source lumineuse parce que vous savez que sur le feu euh, de route on y va plein but. On éclaire euh, au plus puissant, il n'y a personne, il n'y a face, aucun véhicule on on dérange dérange en face, on dérange personne, on y va. Donc l'appareil, la cellule, la caméra va relever la puissance et la source lumineuse la plus forte et va la retranscrire en un point précis et la retranscrire sur ma cellule. Un point vert, nous sommes OK. Nous sommes dans les tolérances des 4 carrés. Un point rouge, Eric, non, tu... On va simuler. simuler une faute. Point rouge, je ne suis pas dans la tolérance. Eric, si tu peux enlever. Donc là, ma caméra va recontrôler, va repositionner son feu de route. Nous sommes dans la tolérance. Voilà, tout simplement. Donc là, je n'aurai pas besoin de faire de réglage. Je vais tout simplement enregistrer ma valeur important car pour la suite des événements et sortir euh, le rapport mmh. il est toujours important de valider l'ensemble de, de ces réglages voilà donc comme vous pouvez le voir le symbole des feux de route a été passé la pastille est verte nous sommes parfaits maintenant ici est représentée une petite disquette à la suite donc du réglage vous allez reproduire bien évidemment le réglage en partie opposée donc euh, l'optique gauche bien évidemment bon pour ce faire nous allons passer cette optique gauche mais je vais euh, inviter Eric euh, du coup à vous orienter sur une option de la gamme sur oui. une option de la gamme donc Et puis, euh, si euh, savoir éventuellement... que euh, on le reprécise tu l'as précisé mais à l'issue à la fin des contrôles on peut imprimer le ticket donc qui sort directement à l'arrière de la cellule oui. pour pouvoir l'agrafer à la facture du client exactement je le je le sortirai par la suite donc là en fait je voulais vous parler de d'un petit détail qui n'est pas à négliger nous préconisons euh, bien évidemment lorsque l'on euh, on va on va présenter ce genre de produit de le positionner et pour éviter en fait du aux irrégularités des dalles, là, en fait, lorsque je vais passer de l'optique droite à l'optique gauche, il va falloir bien contrôler que mon niveau de ma cellule soit toujours correct. La plupart du temps, nous avons des dalles qui ne sont pas planes. Donc là, il va falloir que je re-règle mon socle pour remettre ma cellule de niveau. Pour éviter ceci, je vais inviter Eric à vous expliquer et à vous parler d'une petite option. Oui, donc tout simplement, comme vous l'avez évoqué Mathieu, pour contrecarrer ces problèmes d'irrégularité de, de sol et de, de faux niveau, on propose aussi à la gamme une, une option, donc ce qu'on appelle un kit de rail de précision. Hein, donc, C'est avec deux rails de longueur de 1,50 m, doublés, Donc un rail comme ça, chanfreiné, avec un kit de roulette qui va vous permettre justement de travailler parallèle au véhicule, puisque ce rail vous allez pouvoir l'ajuster par le biais de différentes rondelles, etc. à la planéité de votre sol, et vous serez sûr d'avoir euh, bah, une surface complètement plane, ce qui vous évitera d'avoir à régler, comme l'a dit Mathieu euh, précédemment, votre églophare. Donc c'est quand même un, un gain de temps pas négligeable, par contre ça nécessite d'avoir une zone dédiée au réglage des feux dans l'atelier à savoir qu'il y a certains constructeurs qui obligent euh, l'utilisation de ce rail pour euh, homologuer le réglage des feux. Donc on, on tenait simplement à vous le présenter. Donc c'est un kit de rail avec ses roulettes. Donc on reprend sur le socle d'origine du réglophare. Ça fonctionne très bien sur la c 30 que l'on a présenté, mais également vous pouvez l'utiliser sur la c 13 Donc la C213 qui, je le rappelle, n'est pas un réglo-phare euh, type caméra, c'est un réglo -phare de type photodiode, donc avec une mire à l'intérieur. Vous pouvez voir, je peux euh, régler de façon mécanique, manuelle, la hauteur de cette mire, euh, en fonction du pourcentage de rabattement indiqué par mon constructeur. Eric, euh, excuse-moi, donc euh, ce type de cellule, euh, peux-tu me dire s'il si est vraiment euh, euh, on va dire, préconisé pour du et on pourrait s'en servir pour le quatrième feu intelligent. Et non, parce que pour, le, pour rappel, comme on l'a évoqué au début de ce sujet, euh, on est vraiment sur de la lecture optique, et euh, donc les feux de typologie Matrix, euh, diela ou autre, ne peuvent pas être interprétés directement sur euh, la mire, donc par l'œil humain, comme on a dit. Merci Eric. Donc, deux typologies de feux en fonction de ce que vous allez avoir comme véhicule dans l'atelier. Soit on a des véhicules avec de, des feux conventionnels, mais on sait que ça tend à disparaître. Hein, et puis euh, l'éclairage est en évolution constante chez les constructeurs. Donc vous allez devoir par la force des choses, un jour ou l'autre, vous orienter vers un réglo-phare de type caméra. C'est pour ça qu'on tenait à vous le présenter euh, aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet. Oui, bah, je vais reprendre. Euh, euh, Simplement, donc, coup, si on veut, euh, peut-être l'impression du ticket, bon, je ne sais sûr. pas. Comme tu... Alors, là, en fait, là, donc, euh, comme euh, je vous ai euh, montré au préalable, donc, par la suite, une fois que vous êtes passé sur les réglages des feux, vous voyez une petite, euh, euh, on va dire, disquette avec une flèche. Il suffira d'appuyer dessus, vous allez avoir un rapport. Donc résultat bon, il suffira juste d'appuyer sur ce rapport afin qu'il sorte en arrière. Voilà, j'ai tout simplement mon rapport ici. Donc euh, vous pouvez bien sûr le mettre avec votre ordre de réparation. Ça fait une preuve donc, euh, pour l'expert, notamment une justification pour la prestation pour le client, etc. Et j'en passe. Je voulais juste faire un petit point, donc euh, revenir, donc je reviens sur mon menu euh, précédent. Test libre. Comme on vous parlait donc, au préalable, au début de cette vidéo, si mon véhicule était équipé de la fonction avec, on va dire, quatrième feu intelligent, donc il aurait fallu, sur ma tablette, sur ma cellule, donc je reviens ici, ici, en, ce, en cette position, Sélectionner le bon, euh, on va dire, la, la, bonne, typologie. la bonne appellation oui. du quatrième feu intelligent. J'aurais sélectionné, par exemple, du Matrix en fonction du véhicule associé. Et là, par la suite, je voulais montrer comment était symbolisé sur ce menu-là. Donc, on va reprendre le feu de croisement, le symbole du feu de route. Et vous voyez, un troisième symbole s'est rajouté. C'est notre quatrième feu intelligent. Donc ça sera le contrôle d'un segment supplémentaire. Pour contrôler ce segment supplémentaire, il faudra être équipé d'une valise diagnostique. Donc pour cela, pour ce faire, il faudra vous brancher en lieu et place de la prise OBD et de suivre tout simplement la procédure décrite mmh. sur votre appareil de Diag qui vous fera, en fait, qui vous guidera tout au long de, de ces différents réglages, que ce soit le feu de croisement, le feu de route. Et par la suite, il va forcer l'allumage de ce segment. Voilà. Pourquoi forcer l'allumage de ce segment Ce segment, il sera uniquement lu et interprété par cet appareil. Il va falloir... Je vais rentrer pour vous montrer. Il va falloir relever, donc sur du matrix, nous serons sur du symbole et un segment carré. Et Il faudra relever des valeurs de verticalité et d'horizontalité et les retranscrire sur l'appareil de diag pour valider le test et pour que en fait tout simplement ce segment c'est une gestion électronique c'est vraiment le, le feu devient vraiment un calculateur donc si vous ne le validez pas par le biais d'un appareil de diagnostic et eh ben si vous procédez à un réglage mécanique la position par défaut, reviendra lors de la ça. remise du contact. ça. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Et eh bien, écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas euh, à revenir vers nous, même par la suite. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Vous pouvez les poser, euh, vos questions, en, en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas également, tous nos lives sont toujours euh, visibles hein, sur la playlist de Classe Parent Live. N'hésitez pas à voir aussi, nous sommes présents sur différents réseaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, LinkedIn etc. etc. Et bien évidemment, venez nous rencontrer, voir notre nouveau catalogue en ligne sur notre site internet classe.com. Bah écoutez, ce fut un plaisir, ce fut technique Merci. Merci Eric. Allez, on et vous souhaite euh... un bon appétit. Au et mois à bientôt. prochain. Au mois prochain. Merci, au revoir. Au revoir.